décidé d'organiser de réaliser un grand opéra ce sera le premier je, je pense au monde c'est ce qui s'appellera l'opéra de la paix on a décidé de communiquer sur la, le plaisir la beauté d'être ensemble de, de parler des de rassemblements des peuples peut-être quelque part de donner envie aux gens de se rassembler de donner envie aux gens de parler de, de ouais, une petite pierre à l'édifice sur le, le thème de Ouais, de la beauté de la vie, de la paix, de l'amour. Voilà. Je me suis dit, bah, bah, on va créer un opéra, un grand opéra, où je vais faire chanter tous les peuples de la terre, une grande partie en tout cas, et euh, faire cet opéra, avec tout le monde, de quatre coins de la planète, venir dans un endroit, ça tombe bien, Genève, Genève, Ville Internationale, euh, Ville de la Paix, euh, un opéra, justement, où les gens vont chanter chacun dans leur langue. Euh, avec une traduction simultanée. C'est un spectacle qui s'appelle un opéra dans lequel il y aura aussi beaucoup de choses modernes. Donc voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est le mot « paix » et le mot « rayonnement » et le mot de rayonnement de paix, d'amour, d'entente et de, de rassemblement. C'est de réunir sur une même scène des danseurs, des chanteurs de nationalités différentes. C'est à la fin de l'opéra de créer un énorme buffet avec des, des, des stands de nationalités différentes. C'est-à-dire, c'est de réunir dans un même endroit des cultures et des nationalités différentes. Chacun s'exprimant dans sa langue, chacun dansant dans sa langue, chacun chantant dans, dans sa langue. Donc c'est de réunir sur une même scène des cultures différentes pour montrer qu'en fait, à travers la musique, on peut s'entendre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. De dire, voilà, sur une même scène, la musique nous rassemble. Ces voix qui vont être données dans toutes les langues euh, va mettre les personnes, toutes les personnes, en accord pour comprendre qu'il y a autre chose sur la terre. On peut faire quelque chose qui peut que demain un paradis nous, nous est donné dans la main et euh, euh, faut pas le gaspiller. Il faut au contraire euh, aller vers lui. Je voudrais que lorsque l'on sort de cet opéra. Euh, qu'on soit touché au fond de son âme, qu'on a compris ce qui s'est passé. Peut-être que le monde va comprendre, on va faire une tournée après mondiale avec cet orchestre et les bonnes volontés qui viendront et chaque fois on va essayer de faire comprendre aux gens, de respecter, respecter cette terre qui nous appartient à tous. J'ai eu envie, comme lui, de, de parler de la paix, de parler des belles choses, de parler de rassemblement. Tout Ce qui m'a convaincu, c'est l'idée de rassemblement et d'avoir sur une même scène des, des chanteurs, des danseurs de, de, de tout horizon. Et surtout, surtout de, de parler, de communiquer sur la paix sur le rassemblement. Un jour, euh, en me réveillant de mon sommeil, euh, cette idée m'est venue comme une obsession. Et j'ai dit... Euh, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Je vis dans une société euh, société que pour moi je considère un petit peu trop euh, égoïste, en le mot, c'est-à-dire qu'il y a un taux de diversité un peu trop, trop grande au niveau, je parle des fortunes, au niveau des possibilités, et, et je m'aperçois qu'effectivement il euh, y a un déséquilibre que je n'arrive pas à accepter moi-même. Je me dis c'est ce n'est pas possible euh, qu'une personne, par exemple, a euh, des milliards dans une banque, et puis qu'on voit dans nos informations, les actualités, puisque vous êtes dans la, dans la pellicule, des enfants qui crèvent de faim, qui n'ont même pas de quoi manger, et je me dis, mais est-ce que c'est possible Et je m'aperçois que nous, les humains, qui avons généré euh, c'est une vie euh, beaucoup plus euh, étendue sur cette terre, euh, nous perdons un petit peu le contrôle, je dis le contrôle, c'est-à-dire euh, euh, le respect d'abord. Hein. On commence à parler du respect tout ça. Et Le respect va avec euh, justement euh, notre vie. Euh, vous savez, je vois les poubelles par terre, les, les océans euh, euh, qui, qui, qui, qui se polluent, les poissons qui meurent. Euh, euh, je ne peux pas comprendre qu'on peut faire une chose comme ça. des essais au Théâtre du Léman à Genève et euh, nous espérons faire peut-être la première aux, aux Nations Unies. J'ai rencontré des personnalités, le directeur euh, des Nations Unies, euh, on a pu discuter un petit peu de cela donc notre but c'est de faire cette première aux Nations Unies. Essayer de venir nous aider, voilà, je tends les mains sans arrêt, je, je, je tends même mon âme en leur disant venez vers nous, aidez-nous, et voilà, et et et, mais la volonté, oui, je l'ai jusqu'au bout, je continuerai, je m'arrêterai pas tant que j'aurais pas réussi, voilà.